J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'air. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'air. Moi, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'air. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel Après avoir marché dans un monde corrompu, essuyé. Avoir entendu Après avoir vu des choses Qui ont sué mon âme Après avoir pensé à des choses Que tu n'as pas aimé oh, oh mon Dieu oh. J'ai envie de me réfugier Sous les ailes de l'éternel J'ai envie de me sous les ailes de l'éternel Comme un enfant J'ai dû passer longtemps En dehors du palais Papa d'où je viens <rire> J'ai tant souffert J'ai pensé à toi J'ai commencé même à manger Avec des porcs dans la j'ai commencé même à entendre Les mauvais témoignages bien-aimés J'ai commencé même à commenter Les mauvais témoignages des Mes amis, papa d'où je viens J'ai tant souffert, j'ai C'est à toi comme Esaïe dans ta présence, Seigneur. Je vis parmi un peuple qui est impur. Envoie les séraphins volants. Avec une pierre ardente qu'il a amassée sous l'autel. Il touchera mes lèvres. Ha! Cela ôtera tout mon péché. Quand tu diras qui. Avec le monde, le peuple que Dieu m'avait donné de détruire. Aujourd'hui, ils ont su détruire mes yeux. Ma position de rétrograde me donne une place à la croix de Jésus. Ma position de rétrograde. Fais de moi un amour de Dieu. Ma position de rétrograde Moi, je pense au premier jour quand je suis allé dans les eaux du baptême. C'est vrai, dans ma marche, l'empaisement a saisi mon cœur. Oui, dans ma marche, la distraction a saisi ma vie. Comme un lègle, je viens frapper ma. Sur le rocher des anges donne-moi la force J'ai envie de me réfugier Sous les ailes de l'éternel Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réfugier comme moi Sous les ailes de l'éternel ce matin yeah, oh, oh. Autrefois l'homme était chassé De l'éternel L'Éternel avait placé des chérubins Avec des épées flamboyantes dans leurs mains Pour empêcher à l'homme de retourner En éden et communier avec son Dieu Je dis bien autrefois, j'ai bien dit autrefois eh, eh, ah. Aujourd'hui moi je sais, cette paix a été donnée à un homme Aujourd'hui moi je sais, cette paix a été donnée à un homme est devenue la houlette du berger qui me ramène en Eden cette Paix qui était dangereuse aujourd'hui J'ai honoré, vous mon amour, mon Père, mon Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur C'était merveilleux.